Bonjour, vous souhaitez rentrer en formation aide-soignante à l'IFAS du CHU de Lille. Dans un premier temps, nous allons vous décrire ce que représente le métier d'aide-soignant. Dans ce premier chapitre, nous allons faire le point sur les missions et les soins de l'aide-soignant. La définition du métier peut se résumer en cinq points. Dispenser des soins de la vie quotidienne. Dispenser des soins aigus. Préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie. Dans le cadre du rôle propre de l'infirmière et toujours sous la responsabilité partagée entre l'infirmière et l'aide-soignante. Le métier. Dans un premier temps, nous allons présenter les missions. Elles sont au nombre de trois. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale, dans le respect de son projet de vie. Deuxième mission collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences, contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Il est important d'imaginer que ces missions sont partagées avec plusieurs acteurs, plusieurs professionnels, et que le champ de compétences de chacun se doit d'être respecté. Le deuxième point que nous allons aborder, ce sont les soins. Dans un premier temps, vous allez apprendre les soins courants, dits de la vie quotidienne. Ça représente principalement les soins au corps, l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'habillement, toutes les activités qui font que, dans la vie quotidienne, la personne se sent bien. Le deuxième grand point, ce sont les soins aigus. Ces soins aigus répondent à trois critères. Ils sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé. Et donc là, vous en faites partie, vous en ferez partie au regard de la profession des soignants. Des soins dispensés dans une unité sanitaire ou éventuellement en hospitalisation à domicile, ce qui veut dire qu'il y a un encadrement de professionnels aguerris. Le troisième point, ce sont des soins dispensés en phase aiguë, donc ça représente les soins d'urgence et pour ce faire, vous aurez également dans le cadre de la formation, une formation qui vous permettra de répondre à ces phases aiguës et ces soins dits aigus répondant à ces trois critères.